It is Joshua, the geocaching vlogger, and you're watching Geocaching with Lempe. les jeux abonnés, j'espère que vous allez bien Regardez derrière moi tous ces géocacheurs, il y a énormément de vlogueurs il y a énormément de podcasteurs il y a vraiment tout le monde, on est plus de 5000 sur la zone, 5000 géocacheurs, donc c'est vraiment incroyable, il y a beaucoup de monde, c'est un peu le supermarché des géocacheurs et là on s'en va pour découvrir la plus vieille cache de l'Ohio, donc euh, il y a beaucoup de monde <rire> comme je vous dis on a l'impression qu'on est un peu au Disneyland du géocaching, 5000 géocacheurs sur une zone assez réduite, c'est impressionnant et euh, donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a fait un event secret où il n'y avait que des géocacheurs, que euh, des vlogueurs pardon et on a pu enfin tous se rencontrer et puisqu'il <rire> y a des marches et on prévient quand même de pas tomber parce qu'on est en forêt et euh, on a pu tous se rencontrer c'était juste formidable et euh, on a pu rencontrer Joshua, Katie, euh, Pathfinder 33 vraiment tout le monde c'est incroyable et il y a une ambiance de folie Vraiment, je vous mets quelques petits extraits en passant à gauche, à droite, et euh, on, vous verrez qu'on a fait pas mal d'inclusions. Euh, J'ai tourné pour Katie, on a tourné, Katie a tourné pour moi, etc. On a tous tourné des intros pour les uns et pour les autres, et également, en fait, des, des petits films. Donc euh, on va se voir un peu tout le monde partout dans chacun de nos films, ça va être incroyable, vous allez nous voir à peu près partout. On va être sur tous les réseaux, voilà <rire> Et euh, eh bien écoutez, on va avancer un petit peu parce que j'ai chaud alors je vais poser la caméra et respirer un peu <rire> Ça le temps pour les gros <rire> hey hey hey hey <rire> Voilà la vue qu'on a euh, arrivé au but donc comme vous voyez, nous avons ici en face le Kentucky, devant nous avons l'Ohio River, nous sommes ici euh, dans, sur l'Ohio, et là juste devant, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite rivière, c'est le Miami Rivière. Et cette rivière en fait est la séparation avec l'Indiana. Donc nous sommes devant trois états, nous sommes sur l'Ohio, nous voyons le Kentucky et nous avons l'Indiana. Voilà, la, la vue vaut franchement le détour. Vous voyez derrière moi, les gens sont en train de partir pour aller faire la plus vieille cache du monde, donc on va du monde de l'Ohio. On va les suivre tout de suite. Vous allez voir à quoi ressemble un vrai géotrail. Genre quand 600 géocacheurs passent avant vous. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est un géotrail. Là, on peut pas se tromper. Et si vous regardez bien, il y a énormément de monde en face. Et nous arrivons pas très loin de la cache la plus vieille de l'Ohio. Je sais pas si vous voyez, on a du beau monde. On voit Craig de CMYSHER. Paftaq 33 Qui c'est qu'on voit d'autre ben c'est que des vlogueurs It slip, cache and repeat Ah bon voilà Que du beau monde <rire> Il y a beaucoup de bruit donc je vais essayer de, de me faire entendre, j'espère que vous m'entendrez bien euh, Donc nous avons quelqu'un là-haut qui est un peu le monkey de la scène Nous avons tous les gens qui sont en train de loguer la cache la plus ancienne Et nous avons tous les autres qui attendent leur tour Voilà voilà alors vous le reconnaissez ici, nous avons la team euh, Donc team qui fabrique des caches techniques Vous l'avez déjà vu sur Youtube, c'est quelqu'un d'incroyable N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Youtube C'est quelqu'un d'incroyable pour la création de caches, etc Il a inspiré plus de milliers de géocacheurs Et c'est ma Les amis, c'est la plus vieille cache de l'Ohio Elle est là, elle est juste sous nos yeux, la plus vieille cache de l'Ohio alors, il s'agit en fait, ni plus ni moins, d'une amocane avec euh, pas mal de choses. Comme vous voyez, il y a énormément, énormément de choses, de boîtes, de choses comme ça. Et bien sûr, un logbook, etc. Moi, j'ai posé quelques petites cartes de visite et des géocolies. Je vous trouve.